Donc sachez que le trade binder, ça sera des cartes à vendre et à échanger. Je code TCG Market et je vais vous montrer le petit lot que j'ai eu pour 8 euros. Donc je vais bien faire attention à ce que, de toute façon, les cartes iront dans le binder. Hein les cartes iront dans le binder. Parce que voilà, je l'ai décidé. Voilà. Il y avait quatre cartes dans une pochette. Donc, mon petit Kouama, ne t'inquiète pas la première carte. Je l'ai trois fois pour toi. La force D. Donc elle est à l'échange. Voilà, bon. Donc, je l'ai trouvé sur eBay à 1€. Euro, je pense que ça peut se faire aussi. Après, école de zone. Ça, je ne sais pas le prix. Porteur du bouclier chevalier noble. Voilà. Fré Kraken furtif. ZS sage Ouroboros. Recherche de fossiles. Transformisme. Voilà. Alors Kurama, je l'ai aussi trois fois pour toi celle-là. Miroir de glace. Parce que ça te permet d'invoquer des monstres Oh, de niveau 3. Voilà, de, de même nom. Donc ça peut être intéressant pour toi. Lancier Chevalier Noble. ZW Vent Splendide. Élyséon électroménager, Miroir Blanc. Édos Écuyer Souterrain. Insector Extra scarabée, Idea L'Écuyer Céleste. L'épée du Pingouin. L'affaire de la Destinée. Koury Babylone. ZW Vance Sylphide. Astral Utopie. Béatrice, la dame de l'éternel. Qu'est-ce qu'elle m'a fait chier, c'est là en tournoi? Après Koury Bat. Curry Bell, Protection des numéros. Force d'argent, chaos magie en plus. ZW, Van Stilfield, donc j'ai trois fois. Edos, écuyer, subterrain. Miroir de glace. Spectacle, AI, Invocation de la tempête. Utopie, force, hyper magie en plus. Et celle là, j'ai jamais eu. Corne, armure de la colère et c'est ah mais c'est une rare mais ça vient pas de l'édition ça vient pas de la même édition donc voilà donc tout ça ça vient dans... ça va aller dans le binder voilà et je vous retrouve cette semaine alors je pense que ce sera plutôt mercredi pour euh, je pense que mercredi ou demain si j'ai le temps demain si j'ai le temps je vous filmerai le binder avec mon téléphone vous verrez, il y a pas mal de choses. En ce moment, je travaille beaucoup sur... Enfin, je réfléchis beaucoup à différentes stratégies pour le deck volcanique. Il faut que je récupère le deck salamandre que j'ai prêté à mon collègue pour, pour travailler dessus aussi. Parce que ça peut être intéressant. Hein Un hein, euh, mystère... Euh, Sochiro. Non, pas Sochiro. Mais comment il s'appelle Un hein, Mister euh, Portugais. Voilà. Allez sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde À cette semaine, pour se retrouver pour le mineurs. n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi je vais le faire, et puis on se retrouve très prochainement pour des vidéos sur Team Astral, et ciao tout le monde Et bien sûr, n'oubliez pas, il faut porter le masque La victoire je bats je